Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est avec Julien, Bonjour. qui a un nid de frelons. C'est ça, euh, je m'en suis rendu compte hier soir et il est situé au fond de ma maison, enfin dans mon jardin. Et apparemment il y a quelqu'un qui s'est fait piquer. C'est ça, ma femme s'est fait piquer hier soir, du coup bon, enfin, on a utilisé les petits remèdes de grand-mère, ça va, ça dégonfle, tout va bien. Bon, C'est le principal. Voilà. Euh, je vais vous montrer où il est placé et après on va s'habiller, parce que Julien il va venir avec moi. Ce tas de feuilles, il est juste dessous. Là. Donc on ne voit pas encore le nid, mais il y a des vingt de frelons. Enfin, je le vois le nid, en fait, il est juste là. Juste, juste au bout du doigt. Allez, on s'habille et je vous dis à de suite. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est parti, parti pour, pour le combat. combat. Allez, on va avancer. Vous pouvez, tu peux t'approcher euh, mm -hmm. mm -hmm. déjà on peut l'observer on va montrer le ah, là ah ça ouais. sort non, tu peux venir tu, tu risques es ouais. ouais. ah ouais, ouais. dès qu'il y a une vibration tu vois c'est ça qui est très dangereux avec le front c'est que ça attaque ah ouais, ouais. Oui. Il, est Il fait euh, un petit ballon de handball en fait. Non, la reine. Ah ouais. Vous voyez les dédés Encore un nid hyper dangereux. dans des mauvaises herbes, des branches coupées, un petit tas. Et voilà le danger, une piqûre. Ouais, il est beau, quand même. y a De deux galettes, toi. Ah ouais. Ils, en fait, euh... Ils peuvent se suivre sur quelques mètres, mais tu peux venir, tu plus hein. ouais, les voir depuis près. Ok, ça alors, ils ont attaqué la caméra, tu sais pourquoi Parce qu'en fait, le frelon, il a une particularité, c'est que euh, dès qu'on fait une vibration, le premier, il voit le danger, il t'envoie un parfum. Et tous les autres suivent le parfum. Comme moi, j'ai mis la caméra en premier, ils ont considéré que c'était la caméra, et après ils attaquent la caméra, après ils m'attaquent à moi, mais en premier, c'est la caméra. Bon, oh, maintenant il faut laisser agir. Il n'y avait pas que 10, hein Il n'y avait pas que 10, hein ah Non, non, non, mais hier, il y en a 10 qui sont sortis rapidement pense, mais, euh, on est parti, on n'a pas pu rester. Bon, on a fini l'intervention. Alors Julien, qu'est-ce que t'en penses bah, euh, Il fallait intervenir parce que quand on a vu le nombre de frelons qui sont sortis du nid, euh... Ça oui. allait être impressionnant bientôt. T'étais pas trop inconfiant. Ah Non, non, pas, pas du, du tout inconfiant. J'ai préféré reculer, ouais. même si ouais. j'avais la combinaison, euh, je voulais pas prendre le risque. Après, c'est normal. Hein. Mais déjà, elle est venue, c'est courageux. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédés. Au revoir.